et j'espère que tu as un matelas ou une petite serviette pour être confortable. Oh! Regarde derrière moi, j'ai deux amis lionceaux! Bonjour, Emmanuel Le Lionceau! Bonjour! Bonjour, Julien Le Lionceau! Bonjour! Et on te dit bonjour! Bonjour! bonjour. Wow! Regarde derrière nous, on est dans la savane africaine! Oh wow! on peut entendre des cigales chanter au loin à cause de la chaleur. Oh! Et regarde! On peut voir du foin et des herbes hautes à perte de vue. N'est-ce pas, les lionceaux? Oui! Ouais! Oh! Et le soleil est très haut dans le ciel. Il nous picote la peau de sa chaleur. Il nous picote le dessus de la tête, les épaules, notre ventre, nos jambes, jusqu'à nos pieds. Oh! oh, ça fait tellement du bien. Allez, respire l'air chaud de l'Afrique avec nous. On inspire et on expire. Eh, hey, mais ça me donne une idée. Et si on profitait de cette chaleur pour faire nos échauffements? Allez, on va s'échauffer de la tête aux pieds en commençant par notre cou. On va faire des petits mouvements de nom, comme ça, dix fois. Allez! Compte avec moi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 Bravo. Maintenant, imagine que ton bras est un moulin qui va aller vers l'avant comme ça 5 fois. Allez, compte avec moi. 1 2 3 4 5. Vers l'arrière, même chose, 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Autre bras, même chose, vers l'avant, 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vers l'arrière, 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour la prochaine étape, on va utiliser nos bras pour garder notre équilibre. On lève un pied en l'air et on va faire des cercles avec notre pied vers l'intérieur. Cinq fois. Un, confort. Deux, deux, trois, trois quatre, quatre, cinq. Et vers l'extérieur. Un, un, deux, deux oh, trois, trois, quatre, quatre 5. Et on change de pied vers l'intérieur 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Vers l'extérieur 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et on dépose notre pied. Et... Oh, oh! Mais qu'est-ce qui qu se passe? Qu oui, ça pique! Oh non! On a mis notre pied dans une nid de fourmis et les fourmis montent le long de nos jambes, sous notre chandail, dans nos cheveux! Oh non! Oh non! On se secoue, on s'en débarrasse! On se secoue, on se secoue! On saute. on saute, on saute, on saute, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne! On, on, oh. on s'est débarrassé de toutes les fourmis! <rire> oh. Savais-tu que la respiration est très importante en yoga? Allez, fais comme moi! Imagine que ton ventre est un ballon qu'on va gonfler et dégonfler. Lorsque tu inspires, on gonfle le ballon. Et lorsque tu expires, tu dégonfles le ballon. Emmanuel, je veux entendre ton ballon qui dégonfle. Ah! Wow! Bravo! Et toi, Julien? Ouais, bravo! Allez, respire avec moi trois fois. On inspire...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 Et surtout, n'oublie pas de bien respirer tout au long de l'aventure. Mm -hmm. ah. ah. Vous avez entendu ça ouais. Oui, oui. C'est le cri de la hyène. Les hyènes sont des animaux qui ressemblent à des chiens, qui ont des taches sur leur poils et qui ont de la fourrure sur leur cou. Et qui adorent rire comme ça. Waouh wow. Eh mais ça me donne une idée. Et si on se transformait en hyènes? Oui! Allez, fais comme moi. Écarte tes pieds. Prends une grande inspiration. On active ses doigts magiques. Et on se transforme en hyènes. Oh! Nos bras deviennent des pattes. Notre peau devient du poil. Et nos dents deviennent très pointues. Oh, et nous, les hyènes, on adore rire. Julien? Est-ce que as une bonne blague pour moi? Quel animal est le plus vieux au monde? Le plus vieux? Mais je sais pas. Le zèbre parce qu'il est en noir et blanc. <rire> ah! Mais... mais qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon rire! Oh non, mais c'est vrai que je me sentais pas dans mon assiette ce matin. Mais sans mon rire et ma bonne humeur, ça va être trop difficile de se faire des nouveaux amis! Oh, voulez Vous voulez-vous m'aider à retrouver mon rire? Oui! Oui! Oui, oh, d'accord. Mais avant de partir à l'aventure pour retrouver mon rire, étirons notre corps de hyène. Fais comme moi ou fais comme ça. Allez, on se met à genoux comme ceci. On inspire. On expire. Et on pousse nos fesses en l'air. Et on compte jusqu'à cinq. Un. Un. Deux. deux trois, trois. Quatre. quatre cinq. cinq. Et on redescend sur nos genoux. On inspire. Et on expire. oui on pousse nos fesses en l'air et on compte jusqu'à 5. 1 2 3 4 5 Et on retourne sur nos genoux. On inspire et on expire une dernière fois. On pousse nos fesses en l'air. On compte jusqu'à 5. 1 2 3 4 5 et on redescend. Et là, on va partir à l'aventure pour retrouver mon rire. Je suis une hyène et, et j'ai un problème. problème. C'est le, le pire des pires. pires. Je ne sais plus rire. Encore! Je, Je suis une hyène et j'ai un problème. problème. C'est le des pire des pires, je ne sais, sais plus rire. Plus fort, je, je suis une hyène, hyène et j'ai un problème. C'est le pire des pires, je, je ne sais, sais plus, plus rire. Allez, partons à l'aventure pour trouver quelque chose qui me fera rire. Euh... Quoi? Mais c'est quoi ça là-bas? C'est un éléphant! C'est un éléphant! Mais oui, c'est un éléphant! Les éléphants sont des gros animaux gris qui ont une longue trompe et des défenses. J'ai une idée. Allons rejoindre l'éléphant. Il va pouvoir nous aider à retrouver le rire. On y va en courant. On court lentement... Normalement. <rire> Rapidement! Normalement. Oh. Et rapidement... Lentement. Normalement. Et rapidement... Oh. On est arrivé. Et bonjour, Madame l'éléphant. Bonjour, je m'appelle Elena l'éléphant. Et j'ai de belles défenses. Elles sont longues et blanches! Wow! C'est vrai qu'elles sont belles, vos défenses. J'ai une idée. Imitons les défenses d'Elena l'éléphant. Fais comme moi ou fais comme ça. On va mettre nos pieds à la largeur de nos épaules. On va plier légèrement les genoux et imagine que tes bras sont des défenses d'éléphant. Allez! Lorsqu'on inspire, on va lever nos défenses et s'asseoir comme ça. Et lorsqu'on expire, on se relève. On recommence trois fois. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Bravo, c'est pas facile, hein? On inspire. Et on expire. Ah, merci, Elena l'éléphant. Mais on a un petit souci. Je suis une hyène et, et j'ai un problème. problème. C'est le pire des pires. Je ne sais plus rire. Oh, pauvre petite hyène. Oh, j'ai une idée. Voici une bonne blague. Pourquoi est-ce que les éléphants sont-ils souvent fâchés? Mais, je sais pas, moi. Non. Parce qu'il se trompe souvent! <rire> vous trouvez ça drôle, vous? Oui, très drôle. Ah, C'était une bonne blague, Helena l'éléphant, mais je toujours pas retrouvé mon rire. On va continuer notre aventure, nous, pour trouver quelque chose qui va me faire rire. Mais merci beaucoup! Oh, pas de problème! Et bonne chance! Ah, D'accord. On n'a pas retrouvé mon rire, mais au moins, on s'est fait une nouvelle amie. <rire> oh mais, est-ce que tu vois je suis là-bas? Mais ce sont des montagnes de sable. Dirigeons-nous vers les montagnes de sable en faisant des petits bons d'hyène. Fais comme moi ou fais comme ça. On va faire des bons comme ça, comme une hyène. Dix fois. Allez, compte fort avec moi. Un, Un deux, deux, trois, trois quatre, quatre, cinq. 6, 7, 8, 9 et 10. Encore plus rapidement, 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, et on est arrivé aux montagnes de sable. Bonjour! Mais les montagnes de sable n'étaient pas des montagnes de sable. C'étaient des terriers de suricates. Les suricates sont des petits animaux qui ont un pelage blond, qui aiment se tenir sur leurs pattes arrière et qui adorent creuser avec leurs petites pattes. Bonjour, je m'appelle Suzy le Suricate. Est-ce que vous pourriez m'aider à creuser mon terrier? Oui! Oui, aidons Suzy à creuser son terrier. Allez, fais comme moi ou fais comme ça. On va préparer nos petites pattes comme ça. On va plier notre corps vers l'avant et on va creuser en apportant nos mains de chaque côté de notre corps. On va tenir la pause pendant trois secondes. Ensuite, on va lever nos bras et se préparer en haut, comme ça, sur la pointe des pieds. On inspire et on expire en descendant. On creuse et on tient la pause pendant trois secondes. Un, Un deux, deux trois. trois. On descend et on remonte sur la pointe des pieds. On inspire, on prépare nos petites pattes et on creuse en expirant. On garde la position pendant trois secondes. Un, deux, deux trois. trois. Et on relâche le tout. Merci, vous m'avez aidé à creuser mon terrier. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour vous rendre l'appareil? Mais oui, euh, Suzy, euh, vous voyez, c'est que j'ai perdu mon rire. Pourriez-vous me compter une bonne blague? Il ah, n'y a pas de problème pourquoi est-ce que les girafes ont un long cou? Je, je ne je sais pas. pas. Ah, je ne sais pas moi non plus. <rire> J'ai parce qu'elles puent des pieds et qu'elles ne veulent pas sentir. <rire> <rire> ouais. c'était peut-être une bonne <rire> blague, mais ça n'a pas fonctionné. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Mais au moins, tu t'es faite une nouvelle amie, moi. Oh, merci. C'est vrai, Suzy sur Icat. À la prochaine. Je suis une hyène et j'ai un problème. C'est le pire des pires. Je ne sais plus rire. <rire> ne pleure, pleure pas, pas, il ne faut, faut pas abandonner. Oh, vous avez raison. Je ne dois pas abandonner. Vous avez raison! Je ne dois pas abandonner, quoi? Euh, qui a dit ça? Qui a dit ça quoi? Ah, oh, je crois savoir. Connaissez-vous un oiseau qui aime bien répéter tout ce qu'on dit? Un, un perroquet. Eh oui, un perroquet. Les perroquets d'Afrique ont des plumes grises et sont très intelligents. Oh oui. Bonjour, je m'appelle Peter le perroquet. Oh, bonjour, Peter le perroquet. Mais Qu'est-ce que vous faites là? Je fais mes étirements du matin. C'est bon pour mes ailes. J'ai une idée. Imitons Peter le perroquet. On va faire nos étirements, nous aussi. Tu peux faire comme moi ou comme ça. On s'assoit sur nos fesses, comme ça, les jambes croisées. On va passer cette jambe-là par-dessus l'autre. On va prendre ce bras-ci, on va tirer notre jambe et on étend notre aile vers l'arrière. On va prendre trois grandes respirations. On inspire. On expire. Et on regarde notre aile. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire et on expire et on change de jambe. On met celle-là par terre, on passe celle-là par-dessus, on la tient avec ses bras-là et on étire. Bravo! T'es déjà placé, Emmanuel. On inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Bravo Emmanuel, tu fais bien ça. Toi aussi, Julien, tu as bien fait ça. Allez, euh. Peter le perroquet, j'ai une demande pour toi. Est-ce que tu pourrais nous compter une bonne blague pour me faire rire? Mais bien sûr! Voici une bonne blague! Comment appelle-t-on une hyène qui vit au Canada? Quoi? Ben, je sais pas. On sait pas! Une hyène qui vit au Canada? Hum. Une Canadienne! Une Canadienne? <rire> <rire> Oh, wow! C'est trop drôle. drôle! Oh, wow! Je suis une je hyène. je n'ai plus de problème. problème. J'ai maintenant je le sourire, sourire, sourire. j'ai retrouvé mon rire. <rire> oh, wow, merci, Peter le perroquet! Okay. Au revoir! À <rire> oh, oh, force de rire comme ça, euh, je suis vraiment fatiguée. Profitons de ce moment-là pour pouvoir relaxer. Allez! On se met sur nos genoux. Tu peux faire comme moi ou comme ça. On dépose notre front par terre et nos bras de chaque côté de notre corps. Et on va prendre cinq grandes respirations. On inspire. On expire. On élargit bien notre dos lorsqu'on inspire. On inspire. On expire. On inspire. On inspire. On expire. Une dernière fois. On inspire. On expire. On se remet sur nos genoux et on fait notre rire une dernière fois. Dans 3, 2, 1... <rire> oh, Wow! Allez, de retour sur nos fesses, les petites hyènes. Les jambes entrecroisées. Et oui. C'est déjà la fin de notre aventure. On a passé une belle journée, hein Ouais, nous aussi. Allez, on ferme les yeux et on en profite pour se féliciter pour notre beau travail. Wow! La journée a commencé difficilement. J'avais pas le sourire puis j'avais peur de pas réussir à me faire d'amis. Mais grâce à Hélène l'éléphant, à Suzy la suricate et à Peter le perroquet, on a retrouvé notre rire et on a réussi à se faire plein d'amis. Ça fait tellement du bien de rire. Allez, on inspire, on expire. On inspire. On expire. Tu peux ouvrir les yeux. On ouvre grand les bras. On active ses doigts magiques et on se fait un câlin. Et à trois, on va se dire merci. Un, deux, trois.